Euh, comme je disais, on va plonger dans le vif du sujet avec la période 3, voir ce qui s'ajoute euh, aux deux premières périodes. Euh, la grande nouveauté cette fois-ci, c'est que euh, au type de chapitre, questions d'enquête, projet techno et jeux historique, on va aj ajouter un quatrième type de chapitre euh, qui se nomme « En route vers la réussite euh, ». Ce chapitre-là vise à vraiment préparer euh, les élèves à l'épreuve ministérielle. Euh, en ce qui a trait aux, aux questions euh, qui vont porter sur la compétence 1 et la compétence 2. Euh, je vais vous montrer aussi brièvement qu'est-ce qu'on a euh, apporté comme euh, modification au cahier de traces. Il y a beaucoup de commentaires qui ont été euh, formulés cet automne. Euh, il manquait certaines fonctions là, pour l'accompagnement des, en des enseignants. On a certaines solutions à vous proposer. Et euh, au niveau du contenu, ce qui va terminer cette présentation-là, là, qui va durer peut-être une trentaine de minutes, un peu plus, ça va être euh, la présentation des nouvelles évaluations sommatives. Donc, il y avait déjà des évaluations formatives qui faisaient partie du cours. Et là, bien, on est venu ajouter des évaluations sommatives euh, à titre de une par période qui reprennent un peu la forme des évaluations formatives, mais qui ont plus de paramètres là, de, de, de sécurité. Euh, finalement, bien, la deuxième, le deuxième segment, là, on va prendre une quinze, vingtaine de minutes pour discuter un peu de votre avis sur le cours. Donc, ça va être à ce moment-là, ceux qui, qui utilisent déjà le cours, euh, de, de nous partager vos expériences, les difficultés. Euh, je sais qu'il y en a qui ont déjà rempli le, le formulaire là, que j'ai envoyé avant les fêtes, ça nous a aidé. Euh, mais vous pourrez répéter là pour vos collègues ici un peu euh, les enjeux. Vous, auquel vous avez été confrontés puis euh, on va essayer de voir qu'est-ce qui serait les bonnes les bonnes avenues pour euh, répondre à ces besoins là et euh, finalement bien, on va vous parler un peu de, de nos objectifs pour l'année euh, 2020 20, euh, 2021 pardon. donc euh, brève introduction euh, comme je le disais plutôt à certains euh, le cours en ligne sur Moodle donc ça prend la plateforme euh, pour installer le cours pour créer des comptes pour les élèves. Nous, évidemment, on s'occupe de la conception du cours, mais ce sont okay. nos collègues du récit de la formation à distance qui s'occupent des installations. Donc, si vous euh, n'avez pas encore une plateforme Moodle et que votre euh, direction des technologies ou vo votre responsable de la formation à distance s'y intéresse, euh, ce serait peut-être... Euh, en fait, c'est eux qui devront contacter le récit de la formation à distance pour voir comment procéder là, à l'installation de tout ça. Mais euh, à part les... les les coûts s'engagent au niveau de, des techniciens, le contenu est gratuit. Donc, nous, on offre, on offre ce contenu là euh, gratuitement là, une fois que la plateforme est installée. Une plateforme, évidemment, euh, qui est libre et euh, ouverte. Euh, le cours bien, il a été développé pour euh, encadrer l'élève. Donc, euh, dans une démarche où l'élève serait souvent seul devant son écran, euh, pour lui donner une certaine autonomie. Euh, évidemment, c'est pas tous les, les, les degrés d'autonomie varient selon chacun des élèves. Donc, euh, ces outils-là euh, euh, sont adaptés pour que le rôle de l'enseignant demeure central euh, à l'accompagnement des élèves. Ce, ce cours-là, d'abord, était destiné pour euh, élèves évidemment euh, qui faisaient l'école à, à distance, donc euh, élèves malades et euh, sport études ou en voyage. Mais là, avec la situation actuelle, on est ouvert à tous depuis la rentrée scolaire 2020. Et euh, l'objectif, c'est d'avoir la version complète du cours euh, disponible avec les nouveautés, nouvelles, euh, nouvelles, euh, nouveaux correctifs, pardon, en septembre 2021. Euh, J'aime rappeler aussi que c'est vraiment un projet collectif. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce projet-là, autant des gens, euh, des, des enseignants, enseignantes, évidemment. Euh, des conseillers pédagogiques, des gens formés en histoire, euh, mais aussi plus des gens qui s'occupaient de l'aspect visuel, donc des illustratrices, euh, des gens euh, plus spécialisés en vidéo. Donc, c'est important de le rappeler là que c'est vraiment un projet euh, sur lequel euh, beaucoup de gens ont mis du temps. Et là, euh, c'est l'heure vraiment de rentrer dans le, dans le vif du sujet. Notre euh, troisième période du cours. Donc, euh, si le cours a été mis à jour dans votre centre de service, vous devriez déjà l'avoir en main. Euh, le, la période qui porte évidemment sur la modernisation du Québec euh, et la Révolution tranquille. Euh, cette fois-ci, on a divisé la période en six chapitres. Donc, euh, six chapitres thématiques, euh, comme à l'habitude. Et là, euh, pour ceux qui sont familiers, vous voyez déjà les pictos à gauche qui représentent les types de chapitres. Euh, pour ceux qui connaissent moins le cours, bien, vous voyez le picto vert avec l'ordinateur, c'est les projets techno. Euh, le picto avec la loupe, là, le quatrième chapitre, c'est notre question d'enquête cette fois-ci. Et le cinquième euh, chapitre, la culture québécoise, bien, ça va être le jeu historique. Donc ça, c'est les trois types de chapitres qu'on retrouvait dans les deux premières périodes. Ils sont de retour, mais euh, viennent se greffer à ça un nouveau type de chapitre euh, qui sont les chapitres en route vers la réussite. Donc les deux étoiles, euh, donc celui pour la révolution tranquille et ce, celui pour les mouvements sociaux, bien... Euh, c'est à ce moment-là que les, les élèves vont travailler là, en profondeur euh, euh, la compétence 2 dans le cas de la Révolution tranquille et euh, la compétence 1 dans le cas des mouvements sociaux. Et vous allez voir, il y a des modules interactifs là, qui vont euh, venir euh, assister l'élève pour un peu euh, simuler quest ce qui va être attendu euh, à la fin de l'année, à l'épreuve ministérielle. Euh, J'en profite pour faire un rappel. Euh, les projets technologiques, on sait qu'ils sont parfois assez lourds. Il y a beaucoup de... De, de consignes à suivre et tout ça, euh, je, je veux vous dire, sont, sont facultatifs. Donc, si euh, vous, souhaitez, vous avez des contraintes de temps, évidemment, vous pouvez en proposer euh, seulement un aux élèves. Donc, euh, ou pas du tout, en fait. Donc, les chapitres sont complétés par les élèves, ils prennent leurs notes. Euh, euh, ils vont avoir le même matériel, ils vont avoir vu le même matériel à la fin, euh, même s'ils ne réalisent pas la production technologique qui est demandée. Donc ça, ça vous donne un aperçu des chapitres. Et maintenant, je vais basculer vers Moodle. Euh, on n'ira pas dans le détail fin de chacun de ces chapitres-là, mais je vais quand même vous présenter les, les grandes orientations spécifiques, qu'est-ce qui va être demandé aux élèves euh, dans les différents chapitres. Donc, je bascule vers Moodle. Pour ceux qui ont déjà le cours en main, vous connaissez un peu l'interface. Euh, pour les autres, bien, ici, c'est notre table des matières des périodes. Donc, euh, on avait la période 1, la période 2 euh, déjà disponible et euh, la période 3 vient de se greffer là, euh, au reste du cours. Puis à terme, la période 4 aussi va apparaître euh, d'ici euh, la fin de l'année. On va ajouter les contenus nécessaires pour avoir notre version 1.0 euh, en septembre 2021. Euh, la période 3, euh, comme je le disais, ben, ça commence par un chapitre sur la population québécoise, la société québécoise. Euh, dans ce cas-ci, euh, le projet technologique demande, euh, il va être un peu à cheval en fait sur les, les deux compétences. Donc on va un peu caractériser la population québécoise dans un premier temps et ensuite on va faire un peu d'interprétation. Euh, Qu'est-ce que j'entends par caractériser, c'est que dès le début du chapitre, on va fournir quelques documents à l'élève, puis on va lui dire, euh, « Dresse-nous un portrait de la population québécoise en 1945. Euh, » Donc, les aspects, euh, profils linguistiques, euh, aspects démographiques, euh, portrait aussi de l'immigration, du rôle euh, des femmes sur le marché du travail, etc. Donc, il va commencer le chapitre avec son portrait de 1945. Et là, tout au long du chapitre, durant la, la séquence d'apprentissage, il va voir un peu comment ce portrait-là évolue. Et à la fin du chapitre, il va dresser un, un second portrait, celui pour 1980, pour les mêmes euh, mêmes aspects là, le démographie, immigration et tout ça. Et là donc l'aspect caractérisation va être euh, complété. Hein, on va avoir un portrait 1945, un portrait 1980. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on va basculer plus vers la compétence 2. On va lui demander, ben, interprète les changements et les continuités euh, entre euh, ton portrait initial, puis le portrait final, là, pour vraiment avoir une idée globale de euh, qu'est-ce qui se passe euh, sur le plan euh, démographique, économique et social euh, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, ça, ce sont les grandes orientations pour le premier chapitre. Je vais enchaîner tout de suite avec le deuxième chapitre. Donc, je vais revenir à ma table des matières. la période du Plessis, c'est notre deuxième chapitre. Encore une fois, un projet technologique. La structure est similaire, donc encore une fois, on va faire un peu de caractérisation, puis on va compléter ça avec un peu d'interprétation. Euh, cette fois-ci, euh, ben, l'élève va voir un peu le, le gouvernement du Plessis puis les différents volets de ce gouvernement-là, donc la vision du politique, euh, on va aborder évidemment l'autonomie provinciale. Euh, ensuite, un peu euh, la vision de l'économie euh, du gouvernement du Plessis, fait que euh, libéralisme économique, les relations de travail, euh, les, les politiques en termes de modernisation de l'agriculture. Et euh, finalement, bien, on va aborder la, la dimension sociale, socioculturelle, le conservatisme ambiant, les rapports avec l'Église, puis les contestations de ce gouvernement-là. Donc, euh, ce qu'on va demander à l'élève de faire, c'est caractériser chacun de ces volets-là du gouvernement de Duplessis. Et euh, quand on va basculer euh, à la fin du chapitre dans l'interprétation, on va lui demander, bon, une fois que tu as dressé ton portrait là, du gouvernement du Duplessis, identifie un des aspects qui a été contesté, hein, que ce soit au niveau des relations de travail ou euh, du conservatisme social. Identifie un acteur qui a participé à ces contestations-là, pourquoi il a contesté, euh, quels moyens il a utilisé. Donc, ça, euh, ce sont les grandes orientations pour le deuxième chapitre. Euh, pour ceux qui n'ont jamais euh, utilisé le cours, euh, le projet technologique, un, un exemple ici de, de projet technologique qui va être demandé. Je vais vous le montrer. Les autres vont être familiers. On a déjà demandé ça dans les premiers chapitres. Euh, à la fin du chapitre, ce qu'on demande pour mettre en œuvre là, cette caractérisation-là, c'est de faire un Schéma conceptuel, donc avec le gouvernement période du plessiste au centre, on revient avec nos éléments hein, politiques, économiques et sociales. Donc, c'est là qu'on va euh, élaborer un peu cette euh, caractérisation-là. Encore une fois, je rappelle que c'est facultatif. Donc, si les élèves prennent des notes tout au long du chapitre euh, et que euh, vous n'avez pas nécessairement le temps de leur demander le, le projet technologique, on peut laisser le tomber l'infographie, le, le, le schéma conceptuel. Euh, mais ils vont quand même avoir tout en, en main dans leur cahier de traces là, pour euh, bien étudier à la fin de l'année euh, les contenus qui vont avoir été abordés dans le chapitre. Euh, avant de passer au chapitre suivant, là, je veux quand même aller un peu plus en profondeur dans les contenus pour la période du Pléistocène euh, parce que, je, que ce que je trouve intéressant ici, c'est, bon, vous êtes, si vous êtes familier, vous savez, il y a toujours notre intention de lecture avant d'amorcer euh, la section de contenu. Euh, nos, textes, nos textes de synthèse sont encore présents là, avec les, euh, le lexique à l'appui pour les, euh, les termes plus complexes. Euh, on a encore nos illustrations, bien, on fait nos photos d'époque pour illustrer justement euh, le propos. Mais là, la nouveauté, cette fois-ci, euh, qui est très intéressante, c'est que l'époque nous permet de euh, partager des euh, discours audio. Donc, euh, je vais vous donner un exemple, ça va me prendre, permettre de prendre une gorgée d'eau au passage avec un discours de duplice. Ceci indique clairement que si tout appartenait à l'État, si tout appartenait à un seul organisme, s'il n'y avait pas d'entreprise privée, s'il n'y avait pas d'entreprise libre, il n'y aura pas d'émulation, il n'y aura pas d'ambition, il n'y aura pas d'encouragement au progrès. Et il me semble qu'il découle de la manifestation de ce soir comme de tous les concours agricoles, que l'entreprise privée est indispensable et que le socialisme, le bolchevisme, le communisme, toutes ces théories sont des théories malsaines parce qu'elles sont fondées sur le pouvoir suprême de l'État au détriment de la dignité humaine et au détriment de la liberté humaine. Donc, euh, ici, on, on comprend bien que si les, les images nous permettent d'illustrer un, un propos, bien, les discours audio puis éventuellement vidéo qu'on va ajouter euh, vont, vont venir appuyer ça encore de manière peut-être encore plus forte. Euh, on retrouve toujours dans les pages de contenu, évidemment, nos questions de vérifier connaissances. Donc, ça, c'est, je vous le rappelle, les brèves questions avec rétroaction automatique, simplement pour voir si l'élève a été attentif durant sa lecture ou l'écoute d'une vidéo. Euh, finalement, euh, aussi le cahier de traces. Euh, donc pour la prise de notes, il y a encore les questions euh, qui vont permettre euh, à l'élève de résumer euh, et de garder, euh, de consigner des notes euh, dans leur cahier de traces là, pour euh, pour l'étude éventuelle euh, en fin d'année ou avant un examen, euh, une évaluation, pardon, formative ou sommative. Euh, on revient aussi avec nos questions avec documents. Donc, euh, évidemment, à chaque fois, on va nommer euh, l'opération intellectuelle. Dans ce cas-ci, c'est un situé dans l'espace. Euh, cette question-là, je l'aime beaucoup. Hein. On présente euh, différents documents, donc euh, des photos avec des, des textes qui nous montrent, euh, dans le fond, le lieu, euh, un site d'exploitation ou de transformation des ressources naturelles, et matières premières. Et après, une fois que l'élève a consulté les documents, bien, on lui demande là, sur la carte, euh, d'associer euh, le document à son lieu euh, géographique. peut vérifier sa réponse euh, par la suite. Donc, euh, euh, cette fois-ci, je suis allé un peu plus en profondeur à, dans le contenu. Ça a peut-être permis de donner une idée aussi à ceux qui n'avaient pas vu le cours encore, de voir euh, qu'est-ce qui composait, dans le fond, les, les sections de contenu. Je vais enchaîner avec le troisième chapitre donc la Révolution tranquille, et là, ben ça va être la première fois que les élèves vont se familiariser avec ce que je vous ai mentionné tantôt, là, le fameux chapitre « En route vers la réussite euh, ». Qu'est-ce qui est différent dans ces chapitres-là? Ben c'est euh, on va vraiment cibler une compétence. Fait que dans ce cas-ci, on va demander à l'élève de déterminer les changements et les continuités entre la période du dysplaciste et la Révolution tranquille, et on va lui fournir à trois reprises dans le chapitre, il va avoir des modules interactifs qui vont euh, lui permettre de répondre à une question de compétence 2, mais vraiment en calquant un peu la forme que ça va prendre à l'épreuve ministérielle. Donc autant au niveau du type de question, euh, des documents qui vont être fournis, euh, mais aussi aussi de la présentation générale, de la question le visuellement. Et euh, tout au long de ces trois modules-là, il va y avoir une gradation de la difficulté. Plus il va avancer, moins il va y avoir de, de corrections euh, immédiates et de rétroaction. Euh, je vais vous montrer tout de suite un exemple. Donc, si je vais dans la section 2.3, c'est mon premier module en route vers la réussite. Euh, ce premier module-là porte sur euh, l'intervention de l'État québécois dans le domaine social. Donc, il est au bas de la page, ici. On commence le module. Et là, ben évidemment, on prend connaissance de la consigne, on a ajouté des pastilles pour euh, permettre d'identifier qu'est-ce qui était pertinent justement dans cette, euh, cette consigne-là, et on précise que euh, bien, tu devras déterminer un changement dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et dans les deux cas, bien, il va falloir que tu appuies euh, ce, ce changement-là par un fait. Donc, bon, une fois que l'élève s'est familiarisé avec la consigne, on arrive au premier tableau. Euh, le premier tableau, on a notre mini dossier documentaire, donc euh, des textes. Des fois, il y a des images aussi de l'audio ou de la vidéo. Donc l'élève prend connaissance des, des textes et là, ben, l'idée, c'est, OK, je vais associer le document avec la bonne cause dans un premier temps. Donc essayer de voir si je suis capable de bien identifier qu'est-ce qui parlait d'un changement dans l'éducation, un changement de la santé, ainsi, ainsi de suite. J'envoie ma réponse et là, ah, mauvaise réponse. Bon, euh, j'ai peut-être mal compris euh, le thème des documents. Donc, je peux recommencer immédiatement et relire les documents en espérant éventuellement d'arriver à la bonne association. Et là, encore une fois, ce que le module nous permet de faire, ben là, c'est de corriger l'association des documents. Donc, on part du bon pied euh, pour, euh, après ça, passer à l'analyse des documents. Donc Une fois que j'ai bien associé les documents, je je retourne voir mes documents. Bon, le document 10 parlait de la prise en charge euh, du système d'éducation par euh, l'État. Donc, on peut rédiger notre énoncé, euh, l'État remplace l'Église dans l'éducation, etc. Et on fait ainsi euh, pour la santé, on appuie chaque changement par un fait. Donc, l'élève rédige ses énoncés. Encore une fois, il ne va pas être laissé à lui-même. Dès qu'il va envoyer sa réponse, la validation, euh, ici en rouge, va être présentée. Donc, il va pouvoir comparer la réponse qu'il aura fournie à ce qui serait attendu euh, comme genre de réponse euh, dans cette catégorie-là. Donc, ensuite de ça, s'il le désire, il peut réécrire sa réponse pour euh, s'ajuster puis que ça reflète un peu ce qui est indiqué dans la validation. Euh, ce qui me permet de passer au tableau suivant. On sait très bien que ça, euh, à l'épreuve ministérielle, ce n'est pas ce qui est évalué, hein, c'est le texte de, de synthèse qui va être évalué. Euh, dans le premier module interactif, on fournit le texte de synthèse aux élèves. Donc, euh, l'idée ici, c'est qu'ils euh, auront fait la première partie. Donc, analyser les documents, les associer, euh, fournir leurs énoncés, hein, la prise de notes. Mais on va quand même leur donner le texte de synthèse en leur disant, ça, c'est un exemple de réponse attendue. Il faut aussi que tu penses à tes marqueurs de relations pour faire des liens entre tes idées. Donc, cette fois-ci, euh, on voit le niveau de difficulté, euh, je dirais minimal. Donc, on commence avec ça. Et là, tout au long du chapitre, je vais revenir ici sur le côté. Donc, il va y avoir un deuxième euh, module en route par la réussite qui va porter sur le deuxième, le domaine social. Et il va y avoir un troisième euh, module euh, interactif qui va porter sur le domaine économique. Et là, plus on va avancer, plus il va y avoir euh, de, de défis, si on, veut dire, si on peut dire, pour l'élève. Hein. Donc la deuxième fois, on va encore une fois corriger l'association de, de, des documents, on va valider ses énoncés, mais cette fois-là, on va lui demander de rédiger son propre texte de synthèse. Et dans le troisième module, euh, on va seulement corriger l'association des documents. Donc on validera pas ses énoncés et il va devoir euh, de nouveau là, rédiger son texte de synthèse et c'est ce qu'il va pouvoir vous soumettre euh, pour la correction. Donc ça, c'est le principe euh, général de nos chapitres euh, « En route vers la réussite » avec les modules interactifs. Euh, ceux qui n'ont pas encore le cours, on veut pas que vous repartiez euh, avec les mains vides, donc euh, je vous partage à l'instant dans le chat Euh, ce lien-là, histoire-restitus.qc.ca euh, d'HC2, ben, euh, vous offre directement les modules qui peuvent être utilisés en externe. Donc, les trois modules qui portent sur la révolution tranquille, euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir la plateforme Moodle installée pour les utiliser. Donc, vous pouvez les tester avec vos élèves, voir si ça fonctionne bien en externe. Si je reviens au cours, on va enchaîner avec le quatrième chapitre. qui porte sur le néonationalisme québécois. Cette fois-ci, on revient avec une question d'enquête. Donc, euh, ce, ce chapitre-là, euh, plus classique pour ceux qui utilisent déjà le cours. Oups, pardon, mon écran bouge un peu. Donc, plus classique euh, pour ceux qui utilisent déjà le cours, euh, on travaille priorise une compétence, dans ce cas-ci, ça va être de caractériser euh, le néonationalisme, comment il prend forme autant du côté des indépendantistes que des fédéralistes. Euh, donc tout au long du chapitre, l'élève va euh, consulter des textes, vidéos, images, euh, caractériser le, le mouvement et à la fin, bien, il va pouvoir répondre à la question d'enquête initiale. Euh, donc je n'irai pas plus en détail euh, au niveau des orientations du chapitre. Je vous rappelle que la vidéo du webinaire de septembre va euh, fournir peut-être plus d'indications euh, sur euh, notre, nos intentions euh, derrière les chapitres de questions d'enquête. Euh, je vais quand même en profiter pour montrer du contenu. Donc ici, dans la section 2.3, euh, tantôt, on avait notre discours justement de, de Duplessis. Donc, audio, je vous ai parlé de sources vidéo qui permettaient d'illustrer le propos. Et là, euh, c'est le temps de prendre une deuxième gorgée d'eau. Donc, je vais vous laisser Je vais partager rapidement un court discours de René Lévesque pour vous montrer comment on les utilise aussi, ces, ces sources vidéo-là, comme documents pour répondre à des questions. Et je répète en particulier, celui, cet engagement central, ne change pas le fait du tout que tu fondes mon cœur, tu fondes notre cœur à tous. On espère en amitié avec nos concitoyens du Canada arriver à nous donner le pays qu'est le Québec. Mais ce pays du Québec sera uniquement pour une société adulte concernant lui-même, l'aura prouvé par une majorité claire et démocratique dans un référendum comme nous l'avons promis. Donc voilà, c'était mon deuxième exemple de document audiovisuel qui permettait un peu d'appuyer les apprentissages. Euh, je vais enchaîner avec le cinquième chapitre. Donc, c'est ici, euh, dans cette période-là, qu'on va trouver notre jeu historique. Euh, cette fois-ci, le jeu historique, on va camper le rôle d'un journaliste qui, à l'aube de l'adoption de la loi 101, doit faire un reportage sur les débats linguistiques qui traversent le Québec depuis quelques décennies. Donc, il va revenir non seulement sur les événements de la crise de Saint-Léonard, mais aussi, là évidemment, sur les différentes lois qui ont permis la protection de la langue française. Et ça va nous permettre aussi, au passage, d'aborder un peu l'influence du néonationalisme sur l'effervescence de la culture québécoise, évidemment. Donc, pour ceux qui ne savent pas, bien, les jeux, euh, il, y a des, il y a des questions inspirées des opérations intellectuelles, mais il y a aussi des énigmes de style cherche et trouve, euh, des casse têtes et, et compagnie. Donc, vu que le chapitre est un peu plus court dans ce cas-ci, euh, j'en profite pour vous mentionner que chaque chapitre termine encore par une vidéo de révision. Donc, euh, pour ceux qui le savent déjà, là, dont, à chaque chapitre, on a collaboré avec des enseignantes de partout au Québec pour euh, présenter aux élèves euh, les contenus du chapitre, hein, qu'est-ce qui est important euh, si je dois étudier là, rapidement avant l'examen. Donc, euh, pour donner un peu de, de une manière, pour présenter une manière différente, de manière différente les contenus qui ont été vus euh, dans les chapitres. Euh, donc, évidemment, ces vidéos-là sont sur la plateforme, mais euh, je vais mettre notre liste de lecture euh, dans le chat. Donc, euh, dans le chat, ça, c'est la playlist, euh, la, pardon, la liste de lecture pour euh, la période 1945-1980. Donc, euh, autant au niveau des vidéos de contenu, par exemple, sur la guerre froide, euh, le néonationaliste, que les vidéos de ré révision euh, qui ont été tournées avec les profs. Euh, je reviens et, ah, j'oublie, je veux vous partager un autre lien. Je vais aussi mettre dans le chat, je vous ai parlé du jeu, je viens de vous parler du jeu, bien, sur notre site histoire.institus où il y avait les modules de compétences pour euh, En route vers la réussite. On peut aussi trouver euh, le jeu qui est disponible avec le solutionnaire pour les énigmes, si vous voulez le partager puis l'essayer avec vos élèves. Ça nous amène au dernier chapitre de la période, donc euh, cette fois-ci, en route vers la réussite sur la compétence 1. Donc, on retrouve encore trois modules euh, interactifs. Et là, on va demander à chaque fois à l'élève de caractériser le mouvement social. Dans un premier temps, on va caractériser le mouvement féministe. Ensuite de ça, on va caractériser le syndicalisme. Et puis finalement, le mouvement, euh, l'affirmation des nations autochtones. Je vais vous montrer l'exemple euh, en ce qui a trait au mouvement féministe. Donc, quelle allure ça prend là, pour la, le module interactif. Je vais le démarrer ici. Encore une fois, on présente les consignes. On identifie certains éléments qui sont disponibles. On passe au tableau suivant. Et là, on se retrouve avec notre mini dossier documentaire. Donc, on le sait, pour la compétence 1, ça prend un peu plus de documents euh, sur la forme ministérielle. Et là, bien, encore une fois, l'élève ouvre les documents et euh, tente de déterminer, bon, à quel endroit je dois les replacer pour euh, poursuivre la démarche. Et là, encore une fois, on va lui fournir une correction automatique. Là, OK, mauvaise réponse, on peut recommencer. Et la deuxième fois, bien évidemment, on espère avoir la bonne association de documents pour passer à l'étape suivante. Cette fois-ci, c'est le cas. Et là, dans ce premier module interactif de compétence 1, on fournit déjà l'analyse des, euh, des quatre documents pour les éléments complémentaires. Donc, tout ce que l'élève va avoir à faire, c'est identifier euh, première femme élue à l'Assemblée euh, nationale, etc. Une militante syndicaliste, donc celle qui est euh, montrée dans le document 6, c'est Madeleine Parent, et nommer évidemment le mouvement de pensée, donc l'objet de la description. Et là, bon, une fois que ces trois énoncés-là sont remplis, on peut envoyer et on va voir notre validation. Encore une fois, un peu comme dans les modules précédents, l'élève peut comparer sa réponse avec euh, ce qui était attendu. S'il le souhaite, il peut réécrire sa réponse. Et ensuite de ça, bien, il va pouvoir continuer. Et on va lui dire, OK, tu as terminé le, le premier module interactif. Là, euh, voici la capture d'écran que tu peux prendre et déposer dans ton cahier de traces pour qu'elle soit corrigée par ton enseignant. Euh, dans le cas de la euh, compétence un, il va avoir une gradation de la difficulté. Donc, cette fois-ci, on n'avait pas de discrimination à faire hein, avec le féminisme. On avait six documents, on les replaçait. Mais quand les élèves vont arriver au deuxième module sur le syndicalisme, il va falloir qu'ils fassent une discrimination. Donc, au lieu d'avoir six documents, ils vont en avoir dix. Donc, il va falloir qu'ils en éliminent quatre, qu'ils associent les six autres au bon endroit. On va leur donner la rétroaction euh, automatique pour l'association. Mais après ça, il va falloir qu'il fournisse l'ensemble des énoncés du tableau. Donc, l'objet de la description, les éléments centraux, mais aussi les éléments complémentaires. Et euh, ben, ensuite de ça, il va pouvoir valider sa réponse et vous l'envoyer. Dans la dernière euh, le dernier module interactif sur les Autochtones, il va avoir de la discrimination euh, à faire de documents, donc éliminer les, les documents qui sont moins pertinents. On va corriger euh, automatiquement l'association des documents, mais on lui fournira aucune indication sur les énoncés. Donc là, il va fournir sa réponse et c'est ce qu'il va vous envoyer pour la correction. Ça fait un peu le tour de euh, ce que j'avais à vous présenter pour les contenus, les nouveautés de la période et les grandes orientations des chapitres. Euh, maintenant, en, très rapidement, je vais simplement vous mentionner que dans le nouveau fichier de téléchargement pour la période 3, on inclut des évaluations sommatives. Donc, vous voyez dans l'onglet, ici en haut, euh, trois évaluations sommatives pour le cours. Il y en a une quatrième qui va se greffer aussi avec l'ajout de la période 4. Elles euh, sont sur la même forme que les évaluations formatives. Donc, on a le questionnaire d'un côté et le dossier documentaire de l'autre. Euh, la seule différence, c'est que les paramètres de sécurité sont un peu plus restreints, donc ils sont cachés pour les étudiants. Et euh, c'est à vous de regarder avec vos organisations euh, quels paramètres vous voulez donner pour, euh, pour offrir ces examens-là. On sait que ça varie beaucoup euh, de milieu en milieu. Euh, les sensibilités sont différentes. Donc, nous, on les a mis le plus restreint possible et ce sera à vous de, de déterminer comment vous les, euh, vous les faites passer. Euh... Deuxième point, rapide aussi, euh, on avait parlé du cahier de traces qui a été un peu bonifié, je dirais. Bien évidemment, euh, ceux qui connaissent bien le cours, on sait qu'à la fin de chaque période, il y a le cahier de traces. Pour les autres, simplement vous dire que c'est ici que toutes les notes qui ont été prises dans les chapitres, c'est à cet endroit-là que les élèves vont les euh, retrouver. Donc à la fin du chapitre, les élèves cliquent sur le cahier de traces et vont arriver sur leurs notes de cours. Dans le cas d'un enseignant, l'interface est un petit peu plus élaborée et c'est ici qu'on a fait quelques modifications. Donc pour l'enseignant, le champ mode enseignant, on peut choisir notre groupe, on peut choisir notre élève et là, d'un seul coup d'œil, euh, maintenant, la nouveauté, c'est qu'on peut voir où est-ce que les élèves sont rendus euh, dans les différents chapitres. Donc, à côté du euh, chapitre population québécoise, vous voyez un pourcentage, 75 Et Ça, ça m'indique que l'élève ici, l'utilisateur Pascal Di Francesco, a euh, répondu à 75 des euh, questions dans le premier chapitre. Il y a une nouvelle fonction très intéressante qui a été ajoutée, c'est que si vous êtes, par exemple, là, je suis sur la... Je vais choisir une autre question. Disons que je suis sur la question 1 de l'élève euh, ici. Et là, je corrige. Et plutôt que euh, de faire toutes les questions de cet élève-là, je voulais simplement faire la question 1 pour tous les élèves. Bien, maintenant, au bas de la page, il y a un bouton hein, qui permet élève suivant de passer euh, au prochain élève. Donc là, je suis rendu sur l'usager 10, mais de rester sur la question 1. Donc, je peux passer, défiler toutes les questions en vrac comme ça, euh, pour les différents élèves, pour une même question. Euh, une autre nouveauté du cahier de traces, c'est les rétroactions manquantes. Donc, ici, à chaque fois qu'un élève va remplir euh, une question, de, une question avec des documents, il y a euh, le, la notification qui va venir s'ajouter ici. Et là, vous allez savoir bien, où est-ce que vous êtes un peu rendu dans la rétroaction, des, euh, la correction des réponses. Donc, vous allez pouvoir l'ouvrir, fournir la rétroaction, enregistrer, et là, elle va disparaître de la liste. Donc, ça permet de garder un œil euh, plus, euh, je pense, efficace sur où est-ce qu'on était rendu dans la rétroaction, euh, dans notre travail. Le troisième... Euh, onglet, c'est un onglet progression. Ici, on a une progression plus globale du groupe. Donc, je choisis mon groupe 1 et là, je vois d'un seul coup tous mes élèves. Euh, Plutôt, on voyait que l'usager avait fait euh, presque le trois quarts du chapitre 1, mais ça, ça se transpose à 13 de la période. Donc ici, on peut un peu comparer l'avancement des différents élèves là, pour une période donnée. Donc si je reviens à ma présentation, là, euh, on a fait le survol des chapitres. On a parlé du cahier de traces amélioré. On a aussi mentionné les nouvelles évaluations sommatives. Et là, bien, je visais, euh, l'idée ici, c'était d'amorcer la discussion, l'échange sur euh, votre avis sur le cours. Là, je rappelle, il y en a qui l'ont utilisé, il y en a, pas, il y en a qui ne l'ont pas utilisé. Donc, ceux qui l'ont utilisé, partagez-nous vos expériences sur euh, la durée des chapitres, charge de travail des élèves, euh, euh, les problèmes peut-être, les enjeux avec les différents types de chapitres. Euh, Est-ce que les contenus sont bien présentés ou non? Euh, Qu'est-ce qui pourrait être utile pour vous à moyen terme? Et les autres qui ne l'ont pas encore utilisé, partagez-nous aussi vos impressions euh, ou vos questions, le, le cas échéant. Oui, d'abord, je voulais mentionner que j'ai... Euh... Moi, après les fêtes, la commission se sa mort, on a vu les mises à jour qui se sont faites, là, depuis le début de la semaine, là, le cahier de traces, euh, moi, je, je le trouve vraiment mieux. Il y avait plein de petits bugs qui ont été réglés, ou, euh, comme par exemple, j'essayais de mettre des liens, des fois, puisque j'essaie de faire des commentaires audio euh, donc avec mes étudiants, donc je trouve ça le fun, de je, je m'adresse à eux directement, j'avais de la difficulté avec ça, puis tout, tout s'est réglé, donc j'ai, ça, ça a vraiment, le faut finir le tout, là, tout. Euh, euh, c'est euh, on a vraiment on a une grosse amélioration là euh, j'ai hâte de voir où ça va aller là, parce que jusqu'à maintenant euh, plus ça va plus je suis impressionné euh, je trouve vraiment que la précision de le, tout ce qui est connaissance c'est vraiment euh, bien construit c'est clair c'est pas trop de lecture pour les étudiants c'est quelque chose que j'apprécie souvent les étudiants euh, trouvent ça ardu quand même euh, un livre, un manuel avec beaucoup, beaucoup de lecture. Ici, on a un équilibre entre lecture, audio, vidéo, documents d'époque. Euh, donc, moi, je trouve ça euh, vraiment bien. Des fois, je trouve que peut-être les, euh, les projets technologiques euh, prennent beaucoup de place euh, dans le chapitre lui-même. Euh, C'est-à-dire que euh, l'étudiant, on dirait que c'est tout ce qu'il voit. Donc, c'est dur de, pour l'étudiant, de se focusser sur la matière et sur le projet technologique. Euh, Puis, ben, je pense que des fois aussi, c'est un peu, on, on se fie un peu sur le cours. Ça va tellement bien, en fait, le cours, c'est que des fois, on se dit que ah, ça va bien aller. Comment ça? Ça va bien aller. Puis, on ne prend pas le temps peut-être d'explorer le projet technologique. Euh, Puis là, euh, on se dit ah, « ça va bien aller ». Puis, les étudiants de la difficulté. Mais des fois, quand, que, c quand, que, quand qu il y a une difficulté qui s'amorce, euh, là, il faut revenir en arrière. Puis là, ça, ça, on en perd toujours quelques-uns au passage. Là. Euh, mais je dirais que, somme toute, là, généralement, euh, ça va très, moi, de mon côté, ça va très bien. Là. Euh, ce qui a été le plus dur, ça a été vraiment euh, d'embarquer les étudiants dans, le, dans un rythme. Euh, moi, j'utilise un mode qui est euh, asynchrone et synchrone à la fois, c'est-à-dire que je me fie sur leur euh, leur autonomie, donc je travaille leur autonomie, mais en même temps, je les oblige à se présenter quand même au cours, et dans, dans le cours, mais, moi, je vais à... à en fonction de ma rétroaction que j'ai faite, en fonction de ce que j'ai identifié, des fois faire des retours sur des sujets. Euh, comme présentement, j'ai fait un retour sur les... Euh, le, le nationalisme de survivance qui avait été mal compris par plusieurs élèves. Euh, tu puis on fait un retour là-dessus. Et là, je leur donne du temps dans le cours, vraiment, pour progresser. Et euh, ce que j'aime, c'est que, bien, je peux voir au fur et à mesure. Donc, je sais quel étudiant est connecté. Donc, ils sont connectés sur la vidéoconférence avec moi, mais là, je peux savoir mon tel étudiant euh, t'es pas connecté, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça me permet vraiment de cibler les étudiants qui ne travaillent pas ou ont des difficultés. Euh, parce que les étudiants sont en secondaire 4, euh, c'est pas. Donc, comme tu disais, le projet ne s'adressait pas nécessairement à tout le monde. Puis là, on l'a généralisé. Euh, Puis on a des étudiants qui ont quand même pas euh, encore euh, cette autonomie-là, c'est comme de mon côté. Là. Euh, et euh, ce que j'aime, c'est que. Ça, ce cours-là, ça fait aussi bien en A5. J'ai des étudiants qui sont totalement autonomes. Des fois, ils en font plus que ce que je leur demande, mais j'en ai d'autres qu'il faut que je suive. Dans les deux cas, le cours s'adapte et ça me permet euh, vraiment de faire les deux. Euh, et il y avait euh, autre chose que je voulais dire. J'ai oublié. Je parle trop, fait que j'en parle des bouts. Donc, si ça me revient, là, je ferai un commentaire, mais de façon générale, là, euh, je vous dirais qu'il est, qu est bien apprécié aussi des étudiants. Euh... Donc, une fois qu'ils sont embarqués, là, euh, ça va bien. Oui, bien, bonjour. Euh, premièrement, c'est un travail euh, colossal que vous avez fait. Euh, J'aime beaucoup ça. Je, ben, ma, ma, mon conseil scolaire, on utilise Moodle, mais c'est vraiment juste comme euh, partage de documents. Euh, on n'a pas accès à ce que vous venez de montrer. Euh, c'est vraiment juste pour partager les cahiers de l'élève, dossiers documentaires, euh, les PowerPoint. Donc, euh, mais c'est, <rire> je trouve ça dommage qu'on n'ait pas accès à ça parce que justement, avec les cours en ligne, les élèves euh, peuvent euh, peuvent faire des activités interactive puis, euh, puis c'est ça, c'est génial, j'adore ce que vous avez fait. Euh, je vais certainement utiliser ce que vous avez partagé aussi, là, euh, comme même si je n'ai pas accès au Moodle, euh, c'est ça, je vais avoir au moins euh, la chance de l'expérimenter. Euh, pour, euh, pour le, le chapitre 3, mais euh, c'est ça, fait que je voulais juste dire que c'était euh, vraiment euh, très, très, très intéressant. Puis euh, malheureusement, j'ai pas accès, c'est ça on a un Moodle, mais c'est vraiment juste pour un partage de documents. Pas, euh, on n'a pas accès à cette plateforme-là. Donc, euh, bravo pour votre travail. <rire> Bien, merci beaucoup, puis euh, j'enchaînerai pour dire, je rappelle, le, je vous mets un lien. Et là, ma, ma collègue m'a aussi euh, devancé presque, mais c'est pour vous dire si euh, vous avez déjà le Moodle, il manque juste quelques étapes pour avoir le cours d'histoire, c'est-à-dire euh, d'installer certaines composantes, le cours en soi. Donc, si vous commencez peut-être à en parler euh, à votre ici local, vos conseillers pédagogiques, et que autres euh, ils ont un contact avec les techniciens, ils vont pouvoir voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour la rentrée 2021. Puis je dirais que là, à, à plusieurs mois d'avance comme ça, euh, ils peuvent nous poser des questions, rencontrer les gens du Récifade, bien installer le tout pour être euh, prêt pour la rentrée 2021. Donc, euh, ça serait peut-être possible de l'avoir euh, à ce moment-là. Voilà. Euh, Annie, vous aviez euh, la main aussi? Euh, oui, en fait, pour, euh, pour ceux qui n'étaient pas là au début, là, euh, moi, j'utilise déjà Google avec des élèves. J'utilise déjà le cours là, euh, du récit, fait que j'ai euh, une petite expérience par rapport au contenu et tout ça. Euh, C'est sûr que, bon, j'en parlais tout à l'heure, les projets techno, euh, j'ai ai beaucoup raccourcis parce que bon, ça prenait beaucoup de temps pour, euh, pour certains élèves. Là. Il y en a qui ne sont pas du tout à l'aise finalement avec la technologie, là. on les pense... Euh, très bons en technologie, mais quand vient le temps de faire des, euh, des projets ou euh, des applications plus éducatives, ben là, on dirait qu'ils sont euh, un petit peu moins bons. Euh, mais de façon générale, les contenus sont bien présentés, euh, c'est pas trop lourd. En fait, c'est pas plus lourd qu'un cours magistral. Là. Je pense que le cours en tant que tel, il est, il est difficile pour les élèves, fait que, il n'est pas plus difficile en ligne. Là. Euh, J'ai hâte de, de voir les, les nouveautés, là, surtout le En route vers la réussite », voir comment, euh, comment les élèves vont l'appliquer, tout ça, parce qu'on ne se le cachera pas, l'objectif euh, de l'examen du ministère, euh, euh, on les prépare beaucoup à cet examen-là, -là, au-delà de leur montrer des contenus, il euh, faut qu'ils réussissent l'examen, c'est plate à dire, mais euh, c'est un peu ça la réalité. Euh, J'ai vraiment hâte de, de voir là, comment ça va les préparer. Je suis vraiment contente de voir cette partie-là euh, être ajoutée. Euh, euh, C'est un beau plus. Super, merci. Puis pour rebondir un peu sur euh, l'idée des projets techno, on travaille présentement sur une solution qui permettrait d'alléger euh, euh, la structure puis de, de montrer qu'ils sont facultatifs. Donc, euh, présenter le chapitre comme il est. Les élèves prennent leurs notes, puis à la fin, tu sais, dire il y a un projet techno, c'est possible de le faire, mais pas qu'il soit nécessairement au cœur euh, du chapitre là, tout au long de la, de la démarche. Donc, on travaille sur quelque chose, une solution dès la période 4, euh, qui sera, si elle fonctionne bien, pourrait être appliquée aux trois premiers chapitres pour la version euh, de septembre 2021. Donc, Caroline, bonjour, bonne année. Bonne année. Bonjour, moi je suis conseillère pédagogique, donc c'est pas moi personnellement qui l'utilise auprès d'élèves, c'est mes enseignants. Mais j'avais envie d'ajouter que j'ai beaucoup d'enseignants qui s'en servent en format hybride, donc qui enseignent en classe, mais qui prennent des parties de ce cours-là. Pour le faire, ou euh, bon, on sait qu'ils sont un peu à la maison, un peu en classe aussi. Donc euh, certaines parties sont à faire à la maison, et euh, ils apprécient ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je voulais dire euh, bravo pour les belles nouveautés, parce que c'est vraiment très beau. J'ai hâte de les présenter déjà à, à mes enseignants, euh, les graphiques, les réseaux, euh, les, euh, les, les petites capsules vidéo. Là, c'est vraiment bien fait. Euh, bravo à toute l'équipe. Parfait, merci, puis je veux simplement dire aussi, euh, Jérémy Lacroix était présent le jeudi, euh, donc hier soir, euh, bien, il a bien nourri la, la discussion. Euh, J'ai un commentaire de Guillaume dans le chat, euh, qui utilise assidûment, on le sait, le, le cours, là. Euh, je vais vous le lire, donc, euh, cours très bien construit, très ludique, euh, ceci dit, comme Annie le disait, plusieurs élèves trouvent qu'il est un peu lourd, projet technologique, euh, le fait qu'ils ont d'autres cours, maths français qu'ils complètent en même temps que le cours d'histoire, euh, ils se retrouvent un peu ensevelis par la charge du travail. Donc euh, encore une fois, on abonde dans le sens de euh, alléger les projets techno. Puis euh, c'est sûr qu'on va on va ramer dans cette direction-là d'ici la fin de l'année. Euh, soyez en rassurés. Au passage, je vais peut-être dire aussi un petit détail technique, peut-être préparer les élèves à euh, leur montrer euh, à faire une capture d'écran. Ça va être utile pour les modules en route vers la réussite parce que, euh, puisqu'on ne peut pas sauvegarder l'information dans les modules interactifs, euh, tout ce qu'on pouvait euh, faire, c'est leur dire prenez une capture d'écran et enregistrez-la. C'est ça que vous allez partager euh, à votre enseignant. Donc, ça, c'était simplement un détail technique. Euh, pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains levées. Euh, si vous avez d'autres interventions, ne gênez-vous pas, Annie? Ça allait, t'as baissé la main. Donc, peut-être vous euh, entretenir juste sur l'échéancier en terminant 2021. Bien, évidemment, c'est d'ici la fin de l'hiver, euh, préparer les contenus pour la période 1980 à nos jours. Euh, donc, ça, c'est sûr que ça va être offert en, en téléchargement euh, en temps et lieu. Et après ça, on tombe dans une révision globale du cours. Donc, euh, ce qu'on a fait un peu avec le cahier de traces, là, on a peaufiné le, le cahier de traces et tout ça. On a dit qu'on allait avoir des solutions pour les projets techno. Ben, c'est là-dessus qu'on va travailler après, euh, pour les prochains mois, pour arriver avec la version 1.0 pour euh, septembre 2021.